Avant de rendre visite à votre vétérinaire pour un bobo sur votre bulldog français qui n'est pas forcément visible à tout moment, comme un éternuement inversé, ou votre chien qui boite, filmez-le. En effet, le bulldog français est en soi-disant réputé pour ne pas sentir la douleur, peut, par exemple, boiter chez vous, et une fois chez le vétérinaire, aller parfaitement bien. Cela est souvent dû à l'excitation de sentir d'autres chiens dans la salle d'attente, ou tout simplement au stress. Il peut s'avérer alors très difficile d'expliquer à votre vétérinaire que votre chien bottait il y a encore 10 minutes. Alors, pour éviter cela et faciliter le travail du bon docteur, pensez à filmer votre bouledogue français lorsque le bobo se manifeste. Cela prend peu de temps. Facilite le travail du professionnel. Vous évite toute gêne. Évite les mauvais diagnostics du vétérinaire s'il n'a pas matière à travailler. Vous permet de conserver une « archive ». Et votre bulldog français vous en sera reconnaissant. Donc, n'hésitez plus et faites au mieux pour nos amis à poil.